moi c'est Constance et je me trouve actuellement dans le hall du LABRA, laboratoire des rayonnements appliqués du CESF. C'est dans ce laboratoire de qualification nucléaire et de radiostérilisation que j'ai effectué mon stage d'ingénierie de deux mois en juin juillet. Suivez-moi, je vais montrer ça pour vrai. Je vous présente quelques l'installation qui a fait le sujet de mon stage. Ces radiateur fonctionnent avec des sources radioactives de cobalt 60 qui émettent un rayonnement gamma. Le but est de renvoyer au client leurs échantillons après leur ces sources sont associées à un système de piston qui permet d'une part de garder les sources dans une fosse imperméable au rayonnement hors irradiation et ensuite de les monter dans l'enceinte de l'irradiateur pour irradiation. Comme tout système mécanique, le piston nécessite des opérations de maintenance et c'est pourquoi PAGUR est aussi équipé d'un conteneur secondaire afin d'accueillir les sources pendant ces procédures. Le couvercle de ce conteneur est manipulé par un pont roulant. Mais que fait-on si le pont tombe en panne et que le couvercle se retrouve dans une position non fermée et à la fois trop basse pour que les bras télémanipulateurs puissent passer sous le couvercle récupérer les sources et les remettre sur le système de piston La seule solution serait d'attendre la décroissance du cobalt-60 afin de pénétrer dans l'enceinte de l'irradiateur et réparer le pont. C'est pourquoi, ma mission était de concevoir un dispositif ayant la même fonction que le pont roulant, mais avec un moteur non plus à l'intérieur, mais à l'extérieur de l'enceinte, qui permettrait la réparation en cas de panne, et ce, sans risque d'irradiation pour l'utilisateur. Ce projet a impliqué plusieurs parties prenantes, d'un côté le Labra, et de l'autre Orano, un fournisseur extérieur qui a été sollicité pour le projet, et dont j'ai été nommée interlocutrice principale au Labra. Ma mission peut se résumer en quatre étapes. 1 me familiariser avec l'installation et les règles d'exploitation mises en place 2 exprimer au mieux le besoin du labra à travers une analyse fonctionnelle 3 concevoir une solution technique en collaboration avec Orano et 4 valider la solution avec les différentes parties prenantes Concrètement, voilà la solution à laquelle toute cette démarche a abouti un moteur électrique externalisé, relié à l'intérieur de l'enceinte via un système de câbles et de poulies passant par une fosse déjà présente dans l'installation à l'intérieur de l'enceinte, le tout est maintenu par une potence murale repliable en cas de non-utilisation. Malheureusement, je suis partie trop tôt pour voir le dispositif installé, mais je suis contente d'avoir pu aller au bout de la démarche de conception de la solution. Cette mission m'aura beaucoup apporté, que ce soit sur un plan technique ou bien relationnel. En effet, j'ai développé de nombreuses connaissances en mécanique et je me suis familiarisée avec les processus d'analyse fonctionnelle et technique. Mais surtout, j'ai découvert l'environnement d'une installation nucléaire de base et cela me sera très utile pour mon projet professionnel puisque je l'oriente pour l'instant dans le domaine du nucléaire. Enfin, j'ai développé des compétences en gestion de projet à travers à la fois une relation fournisseur-client et une relation intra-équipe. Je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe du Labra pour m'avoir accueilli comme ils l'ont fait, avec une mention spéciale pour mon tuteur Eric. Merci à tous et à bientôt